Yvan Attal, on est heureux de vous recevoir pour votre film en tant que réalisateur, Le Brio. Alors moi, je vous dirais que c'est un film que vous avez réalisé avec brio. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Alors Au moins, vous savez ce que veut dire Le Brio, parce qu'il y a des gens qui me disent, mais ça veut dire quoi, Le Brio Ben oui. Au moins, je vois que... Il y a quand même encore des gens qui connaissent les mots. Voilà. Et votre film, c'est ça aussi. Et dès le départ, on est dans le... L'envie justement de savoir ce qui va se passer, ce qui va se dire dans ce film, parce que vous nous mettez dans le ton, avec des, des interviews, on voit Serge Gainsbourg, on voit euh, Jacques Brel, on voit euh, c est, c est, euh, Stéphane... Euh, il y a Lévi-Strauss, il y a voilà. Romain Gary, il y a Jacques Brel Voilà, Gainsbourg. voilà. Donc du coup, vous nous mettez dans le bain tout de suite. Mmh. Et donc on se dit, ah, là il va y avoir beaucoup de choses d'aujourd'hui dont on va parler et qu'on va peut-être remettre en question et critiquer. Oui, parce que dès le début du film, tous ces gens parlent de ce dont on va parler le film. Voilà, la bêtise, euh, les mots, euh, chacun euh, aborde un des sujets du film. Et, et vous, c'est ce qui vous a séduit Parce que le scénario n'est pas de vous Hein, on peut le dire. Euh, il n'est pas de moi, mais ça mais, vous avez travaillé cette, dessus, cette bien idée, sûr. C'était la mienne, par oui, exemple. Oui, bon, voilà, voilà. Mmh. Euh, non, non, mais on travaille tous ensemble. C'est ça. Mais euh, oui, oui, j'ai été séduit par un, un script qu'on m'a proposé. Euh, euh, mais après, tout le but c'est de vous l'approprier, quoi. C'est de faire euh, de cette histoire la vôtre. Mmh. Alors vous venez de dire, je me semble avoir entendu dire en aparté que vous n'aviez pas vu à voix haute Non. ce très beau film justement qui parle des concours d'éloquence, mais de pouvoir le voir maintenant. L'association qui a été créée, et donc qui est peut-être, ce film-là est une continuité de cela pour montrer que justement les gens peuvent s'intégrer. Absolument, non, non, bien sûr, bien sûr, c'est un peu le sujet du film, mm. mais euh, je n'ai pas voulu voir ce documentaire pour ne pas être influencé. Quand le documentaire est sorti, j'étais déjà en tournage et que je n'avais pas envie que ça me vous influence ça les stabilise un peu. Oui, oui, c'est vrai parce que comme il y a des personnes qui peuvent dire ah bah ben c'est vrai qu'on a vu à voix haute, mais on est on est un peu frustré par le fait qu'il est pas assez. Mais moi je trouve que ça renforce le discours final du film, que le fait qu'on ne voit pas tous les concours et tout ce qui se passe. Donc ça c'est une subtilité de scénariste. Absolument. Et je pense que c'est vraiment important parce que le discours final c'est le plus important et on, re on revient au début du coup et le avec ça. De la scène finale raconte beaucoup de choses alors on n'a pas parlé avec les collègues journalistes de la cité oui parce que on en a parlé très peu mais la cité je pense que c'est quelque chose d'essentiel parce que là on montre des gens que nous à marseille aussi on connaît tous euh, qu'on qu rencontre tous les jours Morad avec Morad donc on est, on est, il va vous poser aussi des questions mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font des choses, qui évoluent qui euh, justement ce sont deux mondes qu'on veut opposer mais qui finalement ne sont pas si opposés que ça c'est à dire que si Exactement. les mondes se rencontrent ils vont être complémentaires et votre film c'est ça aussi c'est la complémentarité le, enfin, c est, c est, c est, le, le personnage principal du film, du film est une fille qui habite dans une, dans une cité en banlieue parisienne et qui va à la fac et dans une université en plus très parisienne, voilà et que c'est d'une certaine manière ces deux mondes qui se rencontrent, mm. voilà. Mais on n'a pas voulu justement ou en, ou en tout cas de manière un peu fine et assez rapide un peu les clichés de la cité, quoi. C'était pas le sujet du film. Mm. En tout cas, c'est des clichés que même toi tu peux ressentir, qui, qui représentent la vérité. Un ton de vérité. Justement, quand il y a quelqu'un qui réussit, on a des acteurs aussi qu'on sait qui habitent dans des cités et qui retournent. Et c'est vrai que les rapports sont vraiment les vrais rapports qu'ils ont entre eux. Alors, je ne sais pas, Morad pourrait peut-être intervenir là-dessus bah... et poser des questions, justement, sur oui, ce non, travail. Moi, moi, la question que j'ai envie de poser, euh, par rapport au film, c'est déjà l'échange culturel entre les, les deux mondes. On dit que c'est le, le, le choc des deux mondes. Moi, pour moi, il n'y a, a pas de différence. En fait. Pour moi, je pense que. On non, peut... mais il y en a des différences. Il y en a, y mais en a, a des peut, différences. On peut échanger mais, ensemble. c'est ça qui est oui, intéressant. Mais, mais est vous ne pensez aussi. pas que, des fois, il y a les, les médias, ils, ont, ils jettent un peu de l'huile sur le feu en, en mettant à côté et stigmatisant une, une non, classe mais les, sociale les médias. Non, mais les médias, c'est les médias. C'est-à-dire, on sait. Et sur un peu tous les sujets, d'ailleurs. Hein. Pas que ces sujets-là. Oui, non, non, les médias, ils veulent vendre ils ont des journaux où ils veulent faire de l'audience à la télévision et que c'est le jeu de jeter de l'huile sur le feu pour faire que les gens réagissent, pour faire que les gens sortent d'eux-mêmes et pour faire du spectacle quoi, ça. et que, et que c'est vrai que des fois c'est un jeu dangereux, parce que ça encourage, comme vous dites, ça met de l'huile sur le feu, voilà, mais en même temps ça provoque aussi des débats, ça fait avancer ça. les idées, euh, et que c'est pas tout, tout mauvais quoi, voilà. Non, il n'y a, a, a rien de mauvais. Tout à l'heure, vous parliez de, des états unis que vous êtes parti vivre à New York, c'est ça Oui, enfin, je, je passe un peu de temps... Voilà, en fait, vous avez vu que bon, c'est un pays où il c'est communautaire, mais que les communautés, tous, euh, se sentent patriotiques, en fait. Absolument. Ce qui n'est pas le cas, ce qu'on ne voit pas dans, en France. C'est ce qu'on a l'air de ne pas avoir complètement chez nous. Ça veut dire que nous, on lutte contre les, les communautés, on essaye... Euh, vraiment de, de briser ce communautarisme et je le comprends et je l'encourage mm -hmm. euh, et au final euh, on a l'impression que parfois euh, les gens ne se sentent pas français quoi. Euh, et bizarrement aux états unis où, où c'est pas qu'on encourage le communautarisme mais qui est un pays très communautariste ouais, existe, les vraiment. gens se sentent malgré tout tous américains et il y a quelque chose à essayer de comprendre là-dedans qu'est-ce qui fait que chez nous beaucoup de gens ne se sentent pas français alors euh, probablement euh, que si les communautés se replient sur elles-mêmes, c'est aussi à la France peut-être de se poser des questions, notre pays, de se dire pourquoi ce bras qui est tendu n'est pas pris, et à mon avis, le problème est des deux côtés aussi. Quoi. Ça, aussi, c'est peut-être par rapport aux États-Unis, parce que ils ont eu pas mal d'histoires qui a fait qu'ils ont créé le communautarisme. Mais parce que je pense que les Américains n'ont pas peur de, du patriotisme. Non, et, que chez nous, euh, et que chez nous, dire qu'on aime notre pays, c'est toujours un peu mal vu. Quoi. Moi, ça... c'est... Au contraire, il faudrait le dire. Oui, Tous. bien sûr. Tous. Je suis d'accord avec vous. Mais je me souviens, par exemple, que quand Ségolène Royal, une fois, a dit « Il faudrait accrocher des drapeaux français aux fenêtres. » On était bien avant Charlie Hebdo, etc. Et, et cette revendication-là, eh ben, les gens ont pris pour une folle. On s'est dit « Elle vire à l'extrême droite. C'est est quoi ce nationalisme ?» etc. Donc, euh, en France, on a, on a un petit peu peur de ça. Mais c'est peut-être un peu, pas que la France, c'est peut-être l'Europe. Je ne sais pas comment c'est vraiment ailleurs, mais je sais qu'en Allemagne, par exemple, j'étais allé voir un match de foot, j'ai eu la chance d'aller voir un match de foot quand la Coupe du Monde se passait en, en, 2006. en 2006. Je suis allé voir un match de l'équipe de France, euh, ou même à la télé. Je me souviens que c'est très étrange de ne pas voir de drapeau allemand dans le stade. Quoi. Voilà. Eux, je peux comprendre qu'ils aient un vrai problème avec le nationalisme, parce que malgré tout, ils héritent d'une histoire un peu lourde, mais, mais c'est étrange que chez nous, on ait du mal avec ça. Quand on revendique la France, quand on revendique notre patrimoine, quand on se dit fier d'être français, tout d'un coup, on, on, on nous regarde un peu bizarrement, on nous soupçonne, on nous soupçonne de virer à droite, d'être à l'extrême droite, et d'avoir des thèses racistes, antisémites, etc. Non euh, on peut aimer la France et encourager les gens à se sentir français cas, sans pour autant euh, adhérer à, à des thèses un peu extrémistes. En tout cas, le, pour moi, le, le, le moteur du film, le fil conducteur du film, plutôt, c'est euh, que bah, Daniel Auteuil, il a son rôle, son personnage qui est un peu refermé sur lui-même, un mm -hmm. peu euh, quelqu'un qui n'aime personne, exactement, qui n'aime pas les, les gens, peut-être même il se déteste lui-même. Absolument. Et au bout du compte, euh, il apprend à travers Camellia Jordana que bah oui, elle est différente de lui. Elle vient de, comme on dit chez nous, de l'autre côté du périph. Hein. Mm -hmm. Et bah, il a appris des choses. Et elle, elle a appris en lui. Et cet échange, en fait, pour moi, c'est un message. En fait. C'est-à-dire qu'on peut tous euh, partager échanger nos coutumes, nos traditions, nos cultures. Exactement. Et, et fabriquer euh... l'avenir, justement, avec cet échange-là. C'est-à-dire que là, elle... C'est inévitable. Voilà. C'est la seule solution. Ah oui. C'est comme un couple amoureux. C'est la seule solution, mais euh, encore une fois, euh, c'est un échange. Quoi. Mmh. Voilà, c'est ça. Mmh. Alors, pour parler justement de... du... du duo d'acteurs que vous réunissez, franchement, on ne pouvait pas mieux tomber, parce que Daniel Auteuil, on connaît ses talents, on, on sait qu'il est capable de tout jouer, mais là, il a, je pense, mis... La... Euh, voilà le, La vitesse supérieure, donc euh, il a été imprégné par, euh, par ce personnage, je ne sais pas comment, mais c'est voilà. votre ressenti, vous avez raison. Probablement et... qu'il y a aussi euh, des fois, on aime voir des acteurs dans certains rôles, et puis il y a des fois des rôles qui permettent aux acteurs, et des rôles, je pense qu'il y a des rôles plus ou moins riches. Je, je suis acteur moi-même, et je sais qu'il y a des rôles dans lesquels je peux m'exprimer un peu plus que dans d'autres, ou il y, y a des rôles qui vous demandent plus, mais en tout cas, c'est vrai que. Daniel est extraordinaire dans, mmh. dans ce rôle. Oui. Et puis en plus, je pense qu'il a, il a, il a, eu une certaine forme de courage parce que c'est pas un rôle facile. C'est un costume pas très facile à enfiler, quoi. Voilà. Et du coup, euh, il, est, il est, vraiment. Euh, il, mmh. il donne énormément de choses à, à, ce, à ce personnage. Quoi. Vous n'avez pas eu peur, euh, justement, de de certaines phrases, de certains dialogues du film, parce que c'est vrai que souvent maintenant, justement par les actualités tout à l'heure, des phrases sont sorties de leur contexte. Est-ce que vous n'avez pas eu bon, peur de ça en Non. Même temps, sortir non. une phrase d'un contexte. Mais en même temps, dans le sort, film, vous le démontrez. Sortir une phrase d'un personnage de fiction dans un film, bon, on craint pas grand chose. Tout le monde sait que ça vient d'un film. Bon. Voilà, c'est une fiction. Mais en même temps, euh, oui. Les, les, le film parle de ça aussi ça veut dire qu'aujourd'hui euh, on est brimé, on ne peut plus dire grand chose on a peur de ce qu'on va dire on sait qu'un euh, tas de choses vont être euh, interprétées, récupérées et puis ça va trop vite ça beaucoup de, de réflexion et puis c'est sur les réseaux sociaux c'est avec un certain nombre de caractères Mais donc faut, va, va il, il faut s'exprimer vite et de manière très succincte euh, on ne peut rien développer euh, voilà, c'est un peu aussi le film remet... Euh, remet euh, le, le fait de, de questionner, de réfléchir et de s'exprimer euh, euh, au goût du jour. Quoi. Il y a une voilà. belle scène avec et les... Et que c'est pas LOL, et oui. que c'est pas voilà. MDR, et que... Mm. Voilà, <rire> voilà il y a une très belle par, scène, justement. Par, par rapport à ça, d'ailleurs, oui, oui euh, Daniel Auteuil, c'est ça que tu voulais oui. dire, oui. il y a une super scène de ça. Et, euh, et moi, euh, mon avis, c'est que Daniel Auteuil, quand, quand il parle de ça, on a l'impression que les gens ils sont tout le temps connectés à leur smartphone, et il n'y a plus d'échange, mmh. viral. Mmh. C'est plus la, la connexion au Calzier qui, qui passe en premier. Ouais, ouais, euh, ça. même il y... quand il le dit dans sa manière, pour moi, c'est ça qu'il a voulu dire. Et puis la manière aussi, euh, la, la première scène, quand il la rencontre et tout, il joue avec les mots. Il, il, il dit des, des mais en mots assez dur. Dit, il, mais il comme c'est le, le concours d'éloquence... Il ne dit pas des choses, euh, euh, en tout cas dans cette première scène, c'est les élèves qui interprètent quelque oui. chose de cette oui, C'est une ça. interprétation Lui, en fait. Absolument, c'est une interprétation. Et après, il va dans la provocation. Mmh. Euh, mais au départ, euh, il n'est pas là-dedans. C'est une interprétation. Et c'est ça qui est le déclencheur de tout. Et c'est ça aussi qui est euh, très regrettable c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un dit quelque chose et que si on a envie de le retourner contre lui, c'est assez facile de le retourner contre lui. Or, ce n'est pas le cas. Et je crois que dans le film, malgré tout, Daniel, en tout cas le personnage de Daniel, dit des choses assez justes à cette fille.